Yo, salut à tous, on est à la Redbox à Angers avec votre capote Comment tu vas Ça va et toi Il a accepté de tester le VTT Trial Et là, il y en a un, deux, trois, pédale. cinq, pédale. Oh oh. Du coup, on change le sport, c'est à moi de passer sur le parc Vous savez, il y a trois mois et demi, je me suis cassé la main en tentant un backflip donc aujourd'hui, faut pas rester sur sa peur, on va le tenter J'espère qu'il va me motiver pour le faire Les on va se faire quelques tricks sympas, voir un peu comment ça saute Apprendre quelques figures, peut-être qu'il peut, qu peut m'apprendre des trucs Et puis on verra, restez bien jusqu'à la fin, le backflip c'est prêt aujourd'hui sèche un petit peu les rampes là, parce qu'il a plu hier Et après on va aller attaquer le backflip Olé ah ouais, bien. Okay, ok bon c'est lui mon coach c'est votre tien maintenant qui va me va conseiller m'apprendre quelques le ou... à part le backflip ouais de toute façon en fait on a rien d'autre à apprendre, il y a que ça. En vrai c'est ça quand tu fais du BMX les gens ils disent tu oh, que le backflip et tout le plus fort d'un backflip c'est de là c'est ah là ouais, se ouais, dire c est c est de la, ça passe ou ça passe c'est là je tire tout ce que j'ai. Moi souvent soit je fais de la merde au début et dans ce cas-là je balance le vélo mais c'est nul. Oh oh oh moi je me dis, il faut que je tire à fond. Et je vais sur mon tas et. Gros, gros, ouais et à tire à fond. Moi ouais, c'est ce que je coule avec ça. On se fait 2-3 sauts déjà Tu vas direct toi. Ouais. Moi, truc, mais... voilà. Ok, le truc cool pour lancer le backflip c'est qu'il y a une résille, en fait c'est le truc noir que vous voyez là-bas là et en fait c'est genre un espèce de matelas qui fait 10 cm on va dire d'épaisseur. C'est un matelas de gym en fait directement. Un matelas gym, ouais. Donc comme ça au moins si on rate le truc ça amortit un petit peu. Ça amortit parce que la résile est vachement dur, ce que je voulais c'était une résille quand même qui peut Ouais Mais Je me fais encore petit saut à blanc là sur le côté. J'aimerais bien arriver derrière déjà parce que après en vrai ça va être facile. Je ne peux pas prendre du speed. Ah, ici Ah, bah si, ici, il faut vraiment que tu fasses ça. Ouais. Hein. Je pensais que ça ne partait plus. Ouais, parce ouais. que toi, c'est chaud, mais moi, j'ai rien fait en fait dans l'histoire. C'est ça le truc. Ouais, c'est Vivani, va plus ouais. direct. Moi, j'avais pas fait de vélo encore. Voilà. Là, je pense que pour le bac, il faut bien pousser en bas, non Parce que ah oui, ouais, j'ai l'impression oui. de ne pas arriver vite, hein, moi. Tu pousses bien là dans la. Tu mets sur ici et là, tu pousses bien. Ah, ouais. Ah ouais. La plus belle, un peu là, là. Ouais bah c'est ça en fait, tu va voir un petit coup de fil en bas Ouais on a vu la position centrale là Ouais ouais ouais, t'es arrivé des mots, ouais grave ah, Bon allez, on attaque les figures, c'est bon je suis chaud 3-6 3, 6 3 6. sur la résine peut-être moi ouais, ouais ouais ça va Mais t'attends de sortir de la courbe. Allez 3-6, c'est parti, première figure il va se dur. Oh le stade. T'es fait le pied là Ah, c'est vrai que c'est le pied de la panique. Ah, je crois que t'allais partir sur la rive moi. Non, non, moi je suis fait là-bas. Ah, là, tu me rassures. Les gens vont faire un whip et dire. Ah, en fait, whip, c'est dur. Par contre, tu me motives à faire Francis au ah, Ça, c'est galère. On se motive, c'est ça le but. Et ça, j'y arrive. Ah, tu euh... vois, je faire suis... 3-6 c'est C'est pas naturel du coup. Ah, c'est surtout que tu comprends pas parce que ta tête, ton corps part, ton vélo part comme ça, ta tête elle part comme ça. Ça, te 3-6, ce qui veut tenter en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est-à-dire naturellement nous on est pied droit devant donc on a envie de tourner sur la gauche et toi, oppose ça veut dire qu'on est sur la droite quoi, ça a un sens qui est pas du tout naturel. Allez, le premier qui arrive, aussi. on se motive aujourd'hui. Oh là, oh là, on ouais est là pour ça. Ah, J'ai l'impression d'être un pantin là. Faut que tu laisses cette jambe. Et vais te faire top. Sauf, je te sauve. Je ne sais même pas. Hein. Bon, je fais ça en l'air. Ah ouais, c'est plus que je dis donc. Ah ouais, mais on m'a pas dit ça. Il faut eh ouais, que je parte comme ça, ça en fait. C'est ça. Bon, ouais, je t'essaye. Allez, on je ne pas, mais je t'essaye. Là, là, Maintenant que tu vas, oh là là, <rire> chaque sortie elle est pas. Non, mais de plus en plus, t'as vu, tout à l'heure je suis ah, parti ça, comme ça, ça là j'arrive à faire ça. ça. Ça commence, ça commence. Ça commence. Ah. ah ouais, je vais essayer ça. 3-6 là, 3-6 là. Le seul problème de ce truc, c'est que on lance des fois. Non, mais c'est plus à quel moment je lance. Tu lances trop tôt, tu pas, t'as beaucoup à monter, ouais. tu lances trop tard. Déclame pas parce que es déjà là. Tu t'appuies en fait. sur l'avant ou pas Non, tu le lances comme un normal Non, comme un normal, mais il faut le lancer pour. Tout ça pour dire que ça joue plus à certains millimètres par rapport à ça ou. Ouais, t'as pas de repère. quoi. C'est ça, t'as ouais. zéro repère. De toute façon j'en ai pas là, t'inquiète pas, j'ai zéro repère là dans tous les cas. Bah lance tout alors, bah c'est ça. Tu vois ce que je veux dire du coup Ouais. Là, j'allais pas assez vite, par contre. Ouais. ouais Est-ce qu'on peut appeler ça un 3-6 en fait J'arrive ouais, un, un peu genre en mode. Euh... Non, t'as fait 3-6. Ah, c'est pas un mode dégueulasse. Tu euh, t'es amusé C'est de participer. Bah, non, si tu t'es amusé, on est bon. On s'est hein. amusé. Maintenant, niveau rotation, t'as compris dans ce sens-là. <rire> c'est pas bah, dans bon. l'autre sens. Ah ouais. La tête en bas maintenant. C'est ça. C'est la même chose, mais. Enfin, on n'a pas vu ton opo, hein, toujours, hein, mais bon. Ouais, c'est normal, parce que je peux le faire tout de suite. Regarde ton chaîne. une vidéo fais une vidéo, sa chaîne la figure de l'année. Moi je crois que j'ai réussi une fois et encore c'est pas très beau. Quoi. En fait ça fait que j'y arrive et t'as les deux roues qui tombent. Tu vois ça fait euh... bah tu sais quoi, je vais essayer une fois. Ah J'ai rien de voir. Comme ça, si des fois je lance quelque chose, ça va le motiver. Déjà, en général, quand tu te dis je fais un face au pot, t'arrives en bas, tu fais un phrase normal. Quand tu t'imagines tellement pas dans un autre sens. Non mais tu sais j'ai un avantage, c'est que comme tu dis toi t'as les réflexes. Moi j'ai zéro réflexe. Quand ah, oui, tu oui. vas à droite ou à gauche, c'est pareil en fait. C'est vrai. Ça. Ça, on appelle la chance des débutants. Bon 3-6 on a déjà fait avant. Le pied. Non, mais ça c'était pour te dire, euh, t'as vu je l'ai passé. Eh, t'as fait un 3-6 dans l'autre sens bah, C'est ça Ouais, c'était le bon sens Non, non c'était le bon sens. Oh, ouais, ouais vrai, je ça, je, je dis rien quoi, mais c'est à toi maintenant. J'aime pas trop les convocations, c'est chiant je trouve. Je tout ça Regarde, nul. Je parle, je parle. Non, mais si hop, tout ça en fantôme de sur les Il si y, y a personne qui te booste. Oh là là Ah ouais, d'accord, ok. C'est facile, c'est facile! Ouais! Ok, voilà! Ça s'appelle une punition ça! Il dit, euh, ça va quoi! Je à avoir faim, ça m'énerve! J'ai <rire> <rire> énervé! Putain, en fait, j'étais bien là! Oh, putain, ça a vraiment, fait Je pensais qu'en plus, vraiment que tu partais sur la 3-6, j'ai dit bon, allez, oh. vas-y, va vas l'essayer réessayer! Ok, mais la pression directe! <rire> ah, on va avoir fait le... 3-6, 3-6, de toute façon, il va se mettre le bas! Dis aux gens de venir, je sais pas le faire, salut! Franchement, la seule chose qui peut t'arriver, c'est de faire over rota et de partir comme ça, comme ça, et Pour taper ta tête comme ça. Ouais. Mettre un casque. J'aime bien avoir le casque intégral, tu vois. Voilà, j'ai un petit casque. Un petit casque, un casque intégral pour une chute comme ça, ça change rien. Ouais. Bon, bah, lire hein. C'est juste en avant, mais là, en arrière, tu vas juste taper la tête. Ça va sonner un peu haut et ça repart. Soit tu le fais, soit tu le fais pas. Ah ouais, donc es essaye pas. Ah attends, je refais un 3-6. Oppo non, Juste un Oppo pour les. Poly... Petite oppo. piqûre. On fait... Petite piqûre de rappel quand je l'ai passé, passé fait et j'y arrive à tous les coups. Voilà Et... Je sais okay. que c'est du de rien alors, pas que ça soit... Oh. Avec attention parce que... Là en général, dès là quand je suis chaud, ça enchaîne, backflip flip Ne réfléchis pas, mettez en boule Aaaaaaah Ouais Voilà C'est ça qu'on veut Bon ouais, ah. il reste quoi là Bah rien Du coup j'ai un 3-6 au pot en 6, avant Si, il reste Flair... Ah Ah ah, je suis refait là. En vrai, je suis refait. Franchement, enfin, bien joué. C'était vraiment pas. Vrai. Presque, presque mieux que moi. Mais il y a un petit Non, mais après, il faut prendre en compte qu'il y a eu 3-6 au pot avant, que je reviens, j'ai la fatigue et je m'enchaîne. C'est genre un petit trick au euh, mode complète, tu vois. Bah, du coup, flair Flair Vraiment Tu fais Non, attends, demain, j'ai des démos. Si je me casse la main encore, je vais rien me casser. En fait, je visualise même pas. Autant le bâcher, je me dis qu'il faut aller là. Ouais. Le là, flair, tu sais, je vais arriver dans les airs. et je vais faire pareil droit. Et ta tête elle tourne un peu sur le côté. Elle regarde sur le côté, du coup ton vélo va faire une rotation. Non, mais on va se faire mal là. C'est la vidéo, ça fait un moment. Ouais! Bon, attends, je fais une deuxième fois un bac. C'est derrière, Couchou! Yes! Wow, hop là! Wow. <rire> Celui-là, je me suis dit, je vais me laisser aller. <rire> Chill le mec. Ah ça fait plaisir le retour du backflip Ça c'est une bonne morale pour cette fin de vidéo c'est les gars, faut jamais rester sur un échec et c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure, il m'a dit un jour je suis arrivé trop court comme moi, il a recommencé direct et ça c'est euh, la philosophie des riders. si vous tombez enchaînez direct bon moi j'étais à la main et cassée titre, donc j'ai eu aussi un dernier essai avant de partir. ça c'est le pire truc qui peut vous arriver c'est ce que j'ai fait j'ai dit que ouais, ouais. soit tu arrives direct ouais. et c'est très rare soit enfin, tu parce que tu te dis je vais tout lancer ou alors hé euh, hey, les mecs les mecs regardez ça, ouais. et justement, t'es tellement en pression que tu donnes tout et moi j'ai fait tu... ça euh, Moi j'ai changé du... ma technique pour voir, enfin je dis ouais j'ai fait une dernière fois, vas-y Et en fait j'ai changé ma technique et c'était plus ouais, bon là, et je suis tombé J'ai et... compris le truc, je je ça, trop ça, simple et j'ai pas assez tourné pas. Voilà, sur ces belles paroles, hein. je vous dis à lundi prochain, 18h Abonnez-vous à sa petite chaîne hein, si vous connaissez ouais, pas un, ça petit truc, voilà. ah, un, un petit truc, Allez, ciao les gars, salut